nous allons assister à un mariage en exclusivité. Alors nous allons mettre la musique pour accueillir les mariés. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui réunis en ce jour très particulier pour célébrer l'union de cette plante, Madame Plantae et de cette fourmi, M. Formicidé. C'est un jour particulier, certes, pour chacun d'entre nous, mais c'est aussi un jour très particulier pour eux, car c'est le jour où ils vont officialiser leur union, une histoire qui dure depuis près de 120 millions d'années. C'est pas rien. Nous allons maintenant, à présent, écouter les vœux respectifs des mariés. Bonjour. Alors, Formicidée et moi, nous nous engageons à nous aimer et à nous soutenir mutuellement et à vivre en symbiose. Je m'engage à te protéger pour le restant de mes jours. Je piquerai et j'injecterai du venin s'il le faut grâce à mes aiguillons. Je montrerai tes ennemis grâce à mes puissantes mandibules et j'aurai même jusqu'à provoquer des jets d'acide formique pour anéantir tes prédateurs. Je promets de t'abriter dans de petits mes domaci qu'on ne voit pas, c'est pas grave. Je... Et donc je te comblerai de mon nectar riche en saccharose jusqu'à ce que la mort nous sépare. Eh bien voici, voici le moment que nous attendons tous. Au nom de la loi, j'ai le plaisir de vous déclarer mari et femme. Voici maintenant l'histoire trois ans plus tard. Bienvenue à Wisteria Line, banlieue chic de Fairview, où résident nos trois couples, Acacia et son mari, Pseudomyrmex Ferruginus, Dosa et son mari, alomerus Octoarticulatus, Duroya Irsuta et son mari, Myrmalachista Schumani. Bien que la relation de mutualisme semble aller pour le mieux entre Acacia et son mari, cette dernière a des soupçons quant à la fidélité de son mari. Elle décida donc de mettre au point une stratégie des plus démoniaques. Hum, mmh, c'est bon ce gâteau. Non, ne mange pas. Oh. Il vient d'où Tu chez la voisine, Nodosa. Quoi Tu ne peux pas manger ça. Il y a du sac à rose là-dedans. Du sacros, c'est un sucre formé du glucose et du fructose. Il où le problème Et puis, toutes les fourmis de fermer ne jouent que par cette spécialité au nectar. Pourquoi je n'y goûterai pas C'est différent des autres fourmis, tu ne peux pas digérer ce gâteau. Ah bon Il faut que tu saches quelque chose. Mes gâteaux au nectar, ils ne contiennent pas que de l'invertase qui découpe le saccharose en glucose et en fructose. Ils contiennent aussi... Quoi De la kitinase. J'ai élaboré une nouvelle recette avec de la chitinase qui inhibe l'activité des enzymes invertases. Je ne produis pas d'invertase Non, et tu ne peux pas digérer le saccharose, chérie. Mais pourquoi tu m'as fait ça C'est pour nous que j'ai fait ça. Pour qu'on reste ensemble, pour toujours. Hmm? Je ne supporterai pas de te voir avec une autre. Je veux te tuer. Il va revenir de toute façon. Je ferai les meilleurs gâteaux au nectar de Fairview avec du glucose et du fructose. De toute façon, je suis sa seule source de nectar à présent. <rire> Sur le palier d'en face, la plante Cordia nodosa a une bonne nouvelle à annoncer à son mari. Chérie, j'ai quelque chose à t'annoncer Tu vas devenir papa Oh. Hmm des enfants. Oui? Ça demande de l'attention. Et beaucoup d'énergie. Écoute, on avait dit pas d'enfants. Oui, je sais, mais depuis le temps que j'attends ça, de jolies petites fleurs. Et moi, alors? Tu vas me laisser tomber comme ça? Tu ne prendras plus soin de moi? Mais non! Comment je fais moi? Si tu me prends plus de nectar? Hein? Et puis, notre projet d'agrandissement de la maison, la fameuse croissance végétative dont on rêvait tous les deux. On laisse-tu tomber Au fait, j'en pense à ce que tu m'as dit hier. Et je te trouve très égoïste. et n'en compte pas n'importe quoi. Je te comblerai toujours de nectar. Notre projet peut attendre, non Voilà ce que j'en fais de tes bourgeons de fleurs Pas d'enfant ça veut dire pas d'enfant Écoute-moi bien, tu ne veux pas d'enfant ok mais moi oui, et ce sera sans toi. Selon une légende locale, un esprit maléfique règne autour de la maison de Hirsuta et Shumani. Cette légende, c'est celle du Shulashaki. Tu connais le couple qui vit au bout de la rue, toi Non, je n'ose pas m'en approcher. Ils ont l'air vraiment bizarres. Tu ne trouves pas, toi Si, à ce qu'il paraît, son mari est menaçant et agressif. Sérieusement, lui Un jour, une nouvelle voisine a eu le malheur d'emménager juste en face de chez eux. Oh non, Schumann, il ne veut pas aimer ça. Je suis sa seule plainte-hôte. Il ne supporte pas la présence de plainte hôte Étant très protecteur, le mari va chercher à se débarrasser de sa nouvelle voisine une fois pour toutes. Comme à son habitude, ce dernier emploie la manière forte et étrangle sauvagement sa voisine. Vous avez acheté la maison de notre défunte voisine <rire> Mais elle vient juste de mourir. Hmm. Ma femme et moi avons besoin de plus d'espace et nous n'hésitons pas à acheter toutes les maisons de ce quartier. Au oui. fait, on voudrait baptiser nos résidences oui. Jardin du Diable. C'est joli, non il est sérieux, là Oui, et je vous conseille de ne plus vous approcher de chez nous. Sinon, je vous réserve le même sort que celui de votre chère voisine. Hein? Pourquoi je n'écouterai pas Pourquoi Pourquoi, Pourquoi? Tu et puis toutes, toutes, et puis toute, toutes, toutes, toutes, toutes, tout. Tu connais le couple qui vit au bout de la rue toi Non, je n'en pense pas. Ne oh. Tu connais le couple qui vit au bout de la rue, toi Non, je n'ose pas non non pas. Non, non. Il ne supporte pas la présence des plantes échangeurs. Tadines, t'as dit des, des oh, non. Oui, et je vous conseille de ne plus vous approcher de chez nous, sinon. <rire> vous oui, abonnez bon, je... je vous recevre le même sort que celui du chavo Je vous recevre le même sort que celui de votre chavoisin Je vous recevre le même sort que celui de votre chavoisin Voici Alors C'est ainsi que se termine la saison 1 de Desperate Housewives, dans le monde des plantes et des insectes. Euh, actuellement, on est en préparation de la saison 2, et on vous parlera des, des figuets et des guêpes. C'est à, prochainement à venir sur le blog de Sebionum.